J'ai un énorme orage là sur la droite. Je ne sais pas s'il va m'arriver dessus, mais j'espère que je vais réussir à faire la vidéo avant. Ça y est, le salon VDL 2021 a ouvert ses c'est une édition spéciale puisque cette édition se déroule, encore une fois, au Bourget. Il y aura probablement une autre session l'année prochaine, mais après c'est fini, le salon se déplace à Villepinte parce que le site sera occupé pour les Jeux Olympiques. En tout cas, c'est une version post-Covid et nous, ce qu'on va essayer de voir, ben, C'est justement après ce Covid, euh, quelles sont les, les tendances qui se déroulent sur le marché Est-ce que ce qu'on avait repéré cet été euh, arrive sur les stands on, on a vu euh, des petites choses intéressantes. Il y a une vidéo qu'on vous avait pas montrée parce qu'on n'avait pas eu le droit de le faire sur le moment. On avait repéré chez Chausson, euh, on avait tourné la vidéo quand on était sur le shooting Challenger. On avait repéré euh, un, un petit camping-car assez, euh, assez étroit. Euh, vous allez voir, je vais vous montrer la vidéo euh, après le générique. Une nouvelle gamme de véhicules derrière moi chez Chausson qui n'existait pas jusqu'à maintenant. C'est un camping-car compact qui fait 2,10 m de large pour 6,30 m de long et 2,75 m de haut. Il fait donc la même largeur qu'un fourgon. Roger, cette nouvelle catégorie de véhicules s'adresse à qui Alors d'abord à des primo-accédants euh, et puis aussi au marché de la location, aux règle générale. Donc c'est un véhicule sur un plan très très classique euh, et qui va exister en deux versions. Là on est dans la version longue de 6,30 mètres avec des lits jumeaux. Et il existe une autre version avec un lit sur garage transversal à l'arrière, donc avec un énorme garage et qui ne fera que 5,99 mètres. Donc toute la partie avant, exactement la même, c'est la partie arrière qui va changer et qui explique la différence de longueur. Un véhicule très étroit, très bas, donc plus facile à conduire, donc plus adapté au prix moins excédent. Et un véhicule avec un prix très intéressant, on vise un prix aux de 40, aux, en dessous de 48 000 euros. On espère y arriver. D'accord, donc euh, destiné au primo accident, ça veut dire on limite euh, les zones électriques, les automatismes, euh, c'est quoi euh, l'idée d'un véhicule moins cher bah, euh, si, on veut, si on veut limiter le prix, évidemment, moins, moins il y aura de, de technologies électroniques comme un lit de pavillon électrique, par exemple, ça coûte évidemment plus cher. Donc là, pas de lit de pavillon, mais une implantation classique avec deux couchages à l'arrière, plus une dinette transformable. Donc pour trois personnes, c'est des véhicules idéales pour deux Trois personnes, deux plus un enfant, ça c'est idéal. Le but c'était d'avoir le prix le plus bas possible, mais ce n'est pas au détriment de la conception du véhicule. Ça va être, évidemment, on va réduire tout ce qui est électronique qui peut coûter cher. Par contre, au niveau de la conception, on garde la même conception qu'un Challenger ou un chausson classique, avec l'isolation styroforme, avec l'épaisseur des planchers que tu connais déjà. Donc ça c'est important, ce qui est caché est de la même qualité que des autres chaussons Challenger. Et ça c'est très important. Voilà, restez connectés, on va essayer de, de continuer à, à suivre tout ça, aller voir un petit peu chez, chez tous les fabricants euh, ce qui se passe. Euh, J'anime trois conférences, Enfin, il y en a eu une, une cet après-midi, euh, une qui aura lieu mercredi euh, à 15h et une qui aura lieu euh, samedi à 11h. Euh, sur le voyage, le voyage en famille, le voyage en camping-car. Euh, donc si vous êtes sur le secteur, si vous venez au salon, on vous fait gagner des places sur Instagram. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur notre Instagram et puis, euh, et puis participer et on vous fera gagner des places. On en a fait gagner 10 euh, qu'on va déterminer ce soir. Et, euh, et voilà, on en fera gagner 10 autres très certainement. A très bientôt